Jésus, je t'adore, je I'm bénissez le vent nous s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 91. Psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur.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 Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je chante la croix, car c'est la puissance. Puissance de Dieu pour moi. Écoute, choses impossibles, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante un coin si la puissance, puissance de Dieu, tout. chosen for Notre Père Céleste, notre roi, tu as été le seul à fouler au pressoir. La colère de Dieu du ciel, Seigneur notre Dieu, nous te sommes vraiment reconnaissants, mon roi. Tu le mérites, mon bien-aimé Seigneur, d'être notre redempteur, mon roi. Oh bien-aimé, merci encore parce que tu as été jusqu'à la fin, Seigneur Dieu. Tu as été jusqu'à la mort, mon bien-aimé Tibissant, pour payer le prix, Seigneur. Et dans tout le moindre détail, mon roi. Aujourd'hui, mon frère est libre, père saint Dieu. Aujourd'hui, ma soeur est libre, mon bien-aimé Tibissant. Aujourd'hui, nous sommes libres, père saint Dieu. Libérés de tous nos péchés, mon bien-aimé Tibissant. Libéré de l'emprise de Satan, mon bien-aimé Père saint Dieu, nous te disons merci, merci encore pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu n'étais pas obligé, mon bien-aimé Seigneur, recevoir, mais à cause de ton amour à toi, mon bien-aimé Père ta grande miséricorde, mon bien-aimé Père saint Dieu, oh, pour cet amour que tu nous as vraiment aimé, Seigneur, Louange et honneur à toi encore. Merci encore, Père. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Nous avançons avec certitude, mon bien-aimé Père saint Dieu, avec assurance, mon bien-aimé Père reconnaissance Seigneur Jésus, que nous avons été rachetés à un grand prix, mon bénémoine Patrice Dieu, par un sang précieux, mon bénémoine Père du Bissan, le sang que tu as versé toi-même. Sois donc béni, mon roi. Tu es digne, Père du Bissan, Dieu. Et tous ceux que tu as rachetés t'appartiennent et t'appartiennent, mon bénémoine Père du Aucun d'eux ne manquera, mon bénémoine, Père C'est pourquoi nous te louons encore ce soir. Oh Dieu, comme la Bible en témoigne Père du Bissan, dieu que tes œuvres te loueront, mon bénémoine Seigneur. Nous sommes à toi et nous te louons te remercions encore. Merci pour le chant et les cantiques. Merci, Père Saint-Dieu, pour la joie du cœur et l'adoration, mon bénémoine Père Tubissant, Dieu. La consécration encore davantage, mon roi. La reconnaissance, mon bénémoine Père Dieu. Pour tout ce que tu es toujours pour nous, Père Tubissant, Dieu. Tu as toujours été, tu le seras, mon bénémoine Et pour l'éternel, tu es toujours, mon bénémoine Père Saint-Dieu, un soutien, un secours. Et c'est vers toi que nous venons encore ce soir, mon bénémoine Père Nous tu nous entoure par derrière, par devant, mon bénémoine Père qui dit à nos côtés à la droite, mon nous ne serons pas atteints parce que tu es réellement notre Dieu. Lorsque nous crions à toi, tu entendras, mon bénémoine, Père dieu Pour nous, tu entendras, mon bénémoine, Tu n'es pas insensible, mon bénémoine, Père dieu Tu es le Dieu qui agit encore, mon roi. Louange et honneur à toi. Tu as compris une œuvre tellement grandiose, mon roi. Nous sommes vraiment en sécurité, Seigneur. Et nous sommes rassurés, mon bénémoine Patimisson. Que peuvent nous faire les hommes, que peut nous faire la mort, mon bénémoine nous faire la maladie, mon bénémoine passe Saint-Dieu, tu as tout vaincu, mon Seigneur. Nous te remercions et, et nous sommes fortifiés par la foi, mon béni, pas Père parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous parle, mon bénémoine, pas sans Dieu. Nous te remercions réellement pour à, ta fidélité à, à tes promesses, ta fidélité à ta parole à toi. Et nous sommes heureux et reconnaissants, mon Père. Sois béni encore ce soir pour les chants et les cantiques, mon bénémoine passe Saint-Dieu, qui ont été chantés, mon bénémoine Père dieu Louange et honneur à toi, notre précieux frères, sou, souviens-toi de nous encore ce soir, merci pour tout Père et nos cœurs soient disposés merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci aussi pour ta paix Seigneur, pour ton soutien, le secours encore, Seigneur nous persévérons encore davantage, mon roi, parce que nous voulons vraiment vivre pour toi et te servis, Demande encore un cri que me pas démission, avec un cœur droit et pur Seigneur, sois béni souviens-toi de nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits Seigneur, ce n'est pas facile pour eux, Seigneur un pays où ils sont, mon bénéme, ils sont l'île de la Réunion, partout, mon bénéme, Père au dieu Seigneur, garde ton, ton peuple et tes enfants. Nous te remercions car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chose impossible, mais il l'a il fait. Il est allé jusqu'au calvaire. Et là, effectivement aussi, il a tout vaincu. Amen, amen. Nous le remercions pour cette victoire amen, qui est la nôtre amen. et que nous possédons vraiment amen. avec assurance. Amen. Ce n'est pas ce que nos yeux voient. Nous nous souvenons de ce que Élisée était adotant. Ce n'est pas ce que les yeux pouvaient voir, mais Dieu naturel, mais c'est ce que Dieu lui-même est en train de faire dans notre vie, dans notre amen. marche, dans ce domaine spirituel dans l'invisible parce que notre Dieu agit encore, il est celui qui nous garde, qui Amen. nous soutient et qui nous fortifie nous savons et nous le remercions parce que il a dit invoque moi dans ta détresse je te délivrerai et toi tu me glorifieras c'est pour ça que chaque jour nous le glorifions parce que chaque jour aussi il combat pour nous aussi et il nous accorde effectivement aussi la délivrance, il a dit vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents ça c'est ce que Dieu nous a donné et nous possédons cela nous ne voulons pas douter, nous ne pouvons même pas douter parce qu'il n'y a pas de raison pour douter nous avons l'assurance que s'il si l'a dit nous le possédons aussi nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi vivre cela et reconnaître réellement que notre Dieu est celui qui nous conduit et qui agit aussi dans notre vie que Dieu vous bénisse richement Il bénisse aussi nos frères et soeurs qui sont en connexion encore ce soir dans tous les pays où ils sont que le Seigneur le bénisse et le fortifie. Nous, nous résistons de ce que nous avons toujours de moments où nous pouvons nous retrouver ensemble après avoir chanté et prié. Nous prions que le Seigneur nous donne ne fût qu'une petite parole qui nous aidera que le lendemain, quand nous allons continuer à marcher, que nous soyons réellement aussi réconfortés aussi là, dans notre marche. Que Dieu vous bénisse. Même si le corps est faible, je sais qu'il nous restera. Et il le fait et il le fera encore davantage. Il est notre Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, nous lisons effectivement à partir du verset 1, puis nous continuerons. La parole de l'Éternel, donc Ézéchiel, chapitre 33. Et nous lisons donc à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera donc sur sa tête. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci ce soir la grâce que nous avons de pouvoir nous tenir dans ta présence, au Père, nous savons que tu es présent. Et nous te remercions parce que même si nous sommes dans des conditions difficiles, Seigneur Jésus, nous savons que tu es toujours présent. Et tu tiens toujours à tes promesses, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Ton peuple est ce soir rassemblé ici, et d'autres qui sont aussi en connexion. Attendant, et comme moi aussi, Père, de pouvoir recevoir quelque chose de ta part qui nous aidera que quand nous sortirons d'ici, Père Saint-Dieu, nous puissions dire « Seigneur, aide-nous, nous avons tellement besoin de toi, nous voulons encore continuer la marche avec toi, Seigneur, que nos cœurs puissent être disposés. Pardonne, soutiens et aide-nous, que ton peuple puisse se sentir aussi bien à l'aise, Père Saint-Dieu, parce que nous sommes heureux de pouvoir t'avoir, nous savons que nous traversons, partubissons les épreuves avec toi. Nous te remercions pour ton soutien, ton secours, tu es toujours, et Jésus toujours présent. Merci, car nous t'avons ainsi demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà donc euh, le Seigneur qui nous montre effectivement aussi un, un tableau où, où il illustre effectivement aussi une condition qu'effectivement que l'homme arrive à pouvoir effectivement agir de manière à ce qu'il puisse arriver à pouvoir poser des actes comme il dit ici, et prendre dans son sein un homme, effectivement, comme il dit, de euh, prendre dans son sein un homme, et, et l'établir comme sentinelle, c'est le verset 2 que je lis, si cet homme voit venir donc l'épée sur le pays, et qu'il sonne de la trompette, et avertit donc le peuple, et si celui qui entend donc le son de la trompette ne se laisse pas, pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son son sera donc sur sa tête, parce que tu as sonné donc de la trompette et que la personne effectivement n'a pas voulu, bien que la trompette a rétenti aussi fortement, mais la trompette a rétenti, mais la personne effectivement ne s'est pas laissée avertir. Mais c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Donc, son sang sera donc sur sa tête, il dit, il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, donc son sang sera sur lui et s'il se laisse avertir, il sauvera donc son âme. Mais si la sentinelle voit venir l'épée, pays et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand moi j'ai dit au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai donc son sang. Vous voyez la responsabilité d'une sentinelle. C'est une personne qui a la responsabilité de pouvoir être au-dessus. Parce que la sentinelle ne doit pas être en dessous. Parce qu'on se réfère effectivement avec comment ça se passait effectivement en Israël. Alors on construisait en fait la tour d'abord. Donc on entourait effectivement là où. Le peuple pourrait être à l'intérieur, donc on faisait la clôture. Et puis, Messidou, on met quand même une tour assez élevée, haute. Je pense que vous avez peut-être vu ça dans l'ancien temps effectivement, aussi. Même quand, lorsque les Romains faisaient, effectivement, les, les sièges, effectivement, il y a toujours, au monte il y a la tour, la tour, la centenaire. Parce qu'il faut qu'ils puissent être au-dessus, de manière à ce qu'ils voient de loin. Quand il voit effectivement, euh, des mouvements là-bas, il doit pouvoir distinguer, pouvoir voir effectivement, et si c'est sont de chez nous, ou bien si c'est des amis, bien, ou bien de, effectivement, des, des, des ennemis qui viennent effectivement. Donc il doit réellement aussi voir. Donc il faut qu'il soit au-dessus pour pouvoir voir. S'il est en dessous, il ne verra pas. Il faut qu'il soit au-dessus pour pouvoir voir effectivement. Donc, c'est là ceux qui les viennent. Donc, eh bien, ce sont donc les ennemis qui viennent avec l'épée Pour pouvoir combattre, effectivement, donc pouvoir détruire. Donc, donc à ce moment-là, s'il voit et qu'il sonne donc de la trompette, c'est-à-dire que la trompette doit sonner de manière à ce que le peuple comprenne. que ça, ça veut dire qu'effectivement, qu on doit arriver à pouvoir maintenant prendre des dispositions parce que l'ennemi est, est à la porte, effectivement, il vient. Mais si maintenant la trompette a été sonnée, donc il a sonné donc la trompette, et que c'est lui, parce qu'il dit bien que c'est lui qui a entendu donc, il entend le son de la trompette. Ça va être lui quand même avec moi, non Il a entendu, ce n'est pas qu'il a pas entendu, il a entendu le son de la trompette, mais il ne veut pas se laisser avertir. Il dit, celui-là mourra dans son iniquité, et sur son sang retombera effectivement sur sa tête. Alors, Là, il montre aussi en disant, mais quand moi j'ai dit au méchant, tu mourras. Si toi, tu n'avertis pas le méchant. Le méchant mourra donc dans son iniquité. Mais, je te redemanderai son sang. Voyez-vous la responsabilité qu'il y a effectivement <rire> pour une personne. Et ça, le Seigneur nous a transporté maintenant dans les domaines spirituels. Il parle maintenant à Ézéchiel. Donc c'est un homme auquel Dieu a donné un appel. C'était un prophète. Il dit, j'étais établi comme sentinelle. Moi, j'étais établi comme sentinelle. Donc si tu es là maintenant, il dit, il dit bien, il répète bien en lui disant très bien. Il dit, écoutez bien, hein, il dit, euh, verset 7, il dit, et toi, fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de moi. Donc, effectivement, <rire> s'il est établi donc par le Seigneur comme étant sentinelle, il ne doit pas écouter sa propre parole, ni son raisonnement, ni la parole de l'un ou de l'autre. Effectivement, de cette manière, il est obligé d'écouter, parce qu'il a pas dit, tu, dire, mais tu dois. Donc, c'est une obligation que Dieu lui donne. C'est moi qui t'ai établi là. Alors, c'est établi comme ça. Donc, toi, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Et tu les avertiras. Donc, c'est-à-dire que... Vous voyez, euh, l'apôtre Paul disait dans 2 Timothée, chapitre 4, en disant, Timothée, dit, « Prêche donc la parole. Insiste, en toute occasion favorable ou non favorable. C'est-à-dire que la parole de Dieu, vous n'avez pas à la prêcher avec vos sentiments, vos émotions, ou avec l'incompréhension, parce que bon, Dieu dit, il bon, faut que je, je, je parle comme ça pour que, que les autres ne pensent pas comme ceci. Quand on rentre là-dedans, ce n'est plus la parole de Dieu. Parce que, tout ce qui vient de Dieu, on donne comme Dieu le veut. Parce que la Bible dit quelque part dans 2 Pierre, je parle dans 2 Pierre chapitre 1, je pense. Chapitre... Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Vous me suivez, non Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé, poussé donc par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pas que les hommes ont eu des émotions. Oui, ils ont eu à pouvoir écouter Non, non, non, non. non. C'est-à-dire qu'il vient et c'est le Saint-Esprit qui pousse la personne. Donc, il prend le contrôle. Il dit, ben, voilà ce que tu dois dire. Amen, amen, amen. Que, que ça plaise ou pas. Parce qu'on peut dire, ah, si j'ai dit ça, les gens vont... Alors, quand on commence à raisonner comme cela, c'est pour ça qu'il dit, comme moi ici, j'ai dit aux méchants que tu mourras. Si toi tu ne l'avertis pas, parce que tu peux avoir des sentiments. Si je lui dis que bon, par exemple, voyez-vous, il y a des choses là par exemple, j'ai entendu ça à mon moment. La Bible dit par exemple qu'une femme ne peut pas porter des vêtements d'homme. Je te donne un exemple, pour qu'on comprenne. Mais toi, tu viens effectivement pour pouvoir. La Bible te l'a dit, donc Seigneur, si tu lui de pouvoir le dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais tu vois, tu regardes. La congrégation dans laquelle tu y es, toutes les femmes sont en pantalon. Alors tu te dis, mais si moi je dis maintenant comme ça que les femmes ne doivent pas porter des pantalons, comment ça va être L'assemblée va s'éviter. Est-ce que vous comprenez Oui. J'ai donné un peu cet exemple-là, en gros, hein, pour que vous puissiez, parce que vous ne faisiez pas, afin en que fait, vous puissiez comprendre. Mais maintenant, si on passe, on laisse les pantalons de côté. Que vous, dans votre marche, effectivement, dans votre façon de pouvoir vous tenir, que ce soit les hommes ou les femmes, ou ceci, la manière de voir parler, ceci, tout ça. Donc, quand vous êtes d'accoutrement, les tout, tout ça, quand on, quand le Saint-Esprit vient, souvent vous avez toujours remarqué, hein, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais quand on rentre dans ces domaines-là, l'atmosphère change. Je vous l'ai toujours dit, parce que vous ne rendez pas compte, mais vous avez des démons. J'ai toujours dit, ne faites pas alliance avec des démons. Dieu vous a donné le pouvoir de chasser les démons. Quand on se tient à la parole de Dieu, frère ça, et, et on prêche la vérité, beaucoup de gens ne vont pas résister. Pourquoi vous voyez effectivement des, des églises remplies, remplies Mais c'est parce qu'il y a des compromis. L'homme, l'être humain ne peut pas supporter la vérité. C'est sûr et certain. C'est pour ça qu'elle dit, mais prêche la parole. Vous savez. Je vais être court. Cet homme ici, donc, cette écriture qui est écrite ici. On a l'impression qu'effectivement, que c'est logé dans l'ancien testament, et puis bon, c'est passé par là, effectivement. Parce que, regardez très bien. Je lis là, je vais vous montrer quelque chose. Regardez très bien. Quand j'ai dit aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa savoir, c'est ce que les hommes ne prennent pas attention. Parce que, on veut apporter des prédications pour que les gens vous apprécient. Pour que les gens vous trouvent un peu, vous savez, il est soft, il est bon, il, il peut pas, vous savez, lui, il n'est pas comme ça, lui. Quand il passe, oh, Dieu est bon, Dieu, Dieu agit toujours, ça n'a pas de problème, on va de l'avant. Non, non, non, non en fait c'est ça effectivement aussi que les hommes aiment en fait mais quand, quand Dieu condamne le péché quand Dieu condamne des habitudes quand Dieu condamne certaines manières en fin de ne pas vivre mais il faut les dire parce que qu'est-ce que c'est que la sanctification qu'est-ce que c'est que la sanctification ce n'est pas le sourire. donc quand on dit saint, ça, ça dire que qu'on a été nettoyé donc, Dieu, la parole de Dieu, elle nettoie. La parole de Dieu n'apporte pas la souillure. Quand les gens vont toujours dans la marche de la souillure, mais c'est parce qu'ils veulent pas écouter, ou c'est parce qu'on ne leur a pas donné la vérité. Aujourd'hui, dans différents endroits, différentes églises, de frères et sœurs, s'ils prêchaient vraiment la vérité, ils verraient que les églises vont aussi s'y vider. Bien sûr. Vous le voyez quand même, même. Parce que quand on se tient vraiment à la parole, pas beaucoup. L'homme cherche beaucoup de facilité, effectivement, que ça soit accommodant. Mais Dieu, notre Seigneur, à notre Seigneur, qui nous a, comme on l'a chanté tout à l'heure, effectivement aussi, il n'est pas un Dieu accommodant. Parce que si il était accommodant, comme vous pouvez imaginer, faire Effectivement, bon, on peut n'aurait pas quand même venir accepter d'être dans, dans, dans cette inhumanité qu'il il était humilié, insulté. Quand même, mon frère et ma soeur. Dieu a démontré qui sa parole qu'il était exigeant dans sa parole et que sa parole, il est venu lui-même la mettre en pratique pour démontrer qu'effectivement que quand il dit, il est capable de le mettre aussi en pratique. Alors toi, il va venir pour toi pour voir comment ça pouvoir, pouvoir te caresser. C'est lui-même. Il a accepté que la Bible dit dit. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Vous savez, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous le saviez, non C'est écrit. Mais il est venu dans un corps humain pour subir la mort. Il pouvait dire aussi, mais c'est moi qui suis Dieu. Je vais changer des lois. Non, monsieur. Il n'a pas changé. C'est pour ça que le Seigneur Jésus Christ s'est dit quand il est venu sur la terre, il dit, mais je suis pas venu pour pouvoir changer, ou bien pour pouvoir abolir la loi. Non! Il dit, je suis venu pour accomplir la loi. Et toi, tu attends que Dieu soit soft avec toi. Hein, qu'il puisse jouer au ballon avec toi dans tout ce que tu vas faire, effectivement que Dieu soit ton copain, copain dans tout ce que frère et sœur quelque part il y a un problème c'est-à-dire qu'effectivement que nous sommes arrivés à un point parce que Dieu veut un peuple, c'est ça que nous devons comprendre, que ce n'est pas facile de pouvoir tenir frère, c'est vrai dans l'assemblée du Dieu vivant vous n'aurez pas facile ça va toujours secouer parce que Dieu est saint. Alléluia. Et sa sainteté doit se manifester dans tous ceux qui sont à lui. Alléluia. Alors quand la souillure vient, il vient nettoyer. Alléluia. Il a prié lui, mais sanctifie-le par ta vérité. Sanctifie-le. Par ta vérité, ta parole est la Alors, c'est pour ça qu'il a toujours eu à pouvoir dire je suis venu pour rendre témoignage à... Oui, oui, oui c'est écrit comme ça, c'est pour ça y a de... mais qu'est-ce que c'est donc qu est la vérité La Bible nous fait savoir que nous, nous avons tout pleinement en lui. Et puis, notre président, frère, nous a dit tout à l'heure, les psaumes que tous dans chacun de nous, nous aimons. Est-ce que quand vous lisez ces psaumes, vous, vous croyez que c'est la vérité, vraiment je ne sais pas, est-ce que vous croyez vraiment Parce que les psaumes nous dit quelque chose ici. Hein, je crois que nous allons Oui, parce que souvent, faut... on a. Alléluia, alléluia, mais en fait, on n'est pas dedans. Écoutez bien, parce que c'est ça, c'est. Il dit bien, dit c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. On nous dit ça. Repose, donc il n'est pas troublé. Que Dieu te bénisse. Il se répose à l'ombre de qui du tout puissant. Donc les tout-puissants. Frères et sœurs. Moi je suis à cette ombre-là. Mais je vais craindre la tempête à gauche, à droite. Non, messieurs. Non, messieurs. C'est pour ça que je dis, mais quand on lit, est-ce que vous croyez Le problème, c'est bien de pouvoir lire comprendre, mais c'est mon De croire. Mais c'est la vérité, je m'y accroche. Et puis, il dit ici, il dit, mais, mais j'ai dit à l'éternel, mon refuge et ma forteresse. si vraiment tu le croyais, mon frère. Oui, si tu le croyais, regarde dans quel état tu serais. Rien, rien ne pouvait t'affaiblir un peu la situation Je l'ai toujours dit, les gens disent Il est comme ça, il faut... non non mon frère C'est la parole de Dieu, rien ne peut t'affaiblir peu importe la situation Il est ton refuge à ta forte Mon frère et ma soeur Si tu le crois vraiment car il est ton refuge Mais même si la tempête s'est levée Oui écoutez Il dit Mon Dieu en qui moi je me confie. Donc il n'y a personne d'autre en qui je peux trouver l'allégresse de mon âme en moi. Donc dans toutes les difficultés que je peux trouver, j'ai quand même un Dieu. Le mien, le mien. Vous voyez pourquoi nous sommes instables. Nous lisons, c'est comme une formule. Alléluia Mais en fait on n'a pas réalisé Que cette parole est pour moi Amen. Que si moi je prends ça Même si ça tente à droite Je la tiens, je dis Seigneur Tu es mon refuge et ma forteresse Si tu m'abandonnes aujourd'hui Qui sera mon appui où irai-je mon Seigneur Il n'y a pas un autre endroit. Je ne peux pas m'appuyer sur l'homme. Quand je m'appuie sur l'homme, il faillira un jour. Je me suis appuyé sur moi-même. J'ai failli, mon sauveur. Mais j'ai besoin de toi. Oui, mon frère et ma soeur. La Bible dit effectivement, c'est ceci que Dieu, Dieu lui-même. C'est quoi si dans, dans, dans Marc quelque part, -il, il me dit, mais il ne fera pas, tel, ne fera pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit I47 oh, frère et ma soeur, nous ne sommes pas sans Dieu. Mais regardez, écoutez bien, frère, c'est dit. Il dit, il dit, il il dit, dit, dit, dit, dit mais, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est quoi? Un bouclier. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je te laisserai point. Mon frère et ma soeur, si toi et moi n'abandonnons pas Dieu, il reste fidèle. Mais le problème, c'est ça. Comment veux-tu que Dieu reste avec toi si déjà tu ne crois pas à la parole que tu lui te dit Il y a une relation quand même. C'est d'avoir confiance et être sûr et certain. Mon frère, ma soeur, bien aimé, je ne sais pas, mon frère, moi, mais je ne sais pas. Mais si aujourd'hui tu n'as pas ces dieux sur cette terre, tu fais quoi Tu ne sais même pas penser qu'un jour je vais quand même mourir. Je n'en sais rien. Ça ne doit pas être un abstrait. Tu dois quand même partir de la terre. Mais si tu n'as pas ces dieux comme étant ton dieu à toi, là, Abraham peut dire que c'est le dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham, a, a, Dieu a fait quand même, vous connaissez cela effectivement. On dit eh hey, Dieu d'Abraham, mais on ne va pas s'arrêter seulement à Abraham. Alléluia! Alléluia. S'il a été le Dieu d'Abraham, il doit aussi être mon oh. Dieu à moi. Alléluia! Oui! Il enlèverait les noms d'Abraham, je mettrai mon nom. Alléluia! Parce que moi, je ne suis pas Abraham. Non! Alléluia! Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, madame. Moi, je ne suis pas Abraham. On dit les dieux d'Abraham. Et moi, je ne suis pas Abraham. Mais maintenant, si je suis aussi mon dieu. Donc, j'ajoute mon nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est 100% la vérité. oh frère, frère, frère, frère. Oui, n'est-ce pas qu'il est Dieu d'Élie Abraham était avant Élie. Alléluia. Ah, vous pensez, ah, c'est comme le sacré. Non, c'est la vérité. Il faut qu'il soit aussi ton Dieu. Et s'il ne l'est pas. On a bien dit. Dieu d'Israël, Israël, Israël c'était donc Jacob, d'Abraham, Isaac. d'Issac. Nous parlé dire que Abraham, mais du il était Dieu d'Abraham. Oui, gloire à Dieu, mais maintenant aussi, il est devenu mon Dieu, parce que Jacob a a eu à pouvoir vivre la même expérience que Abraham. Et bien sûr, parce qu'il dit, il dit te... vous connaissez, non Il a lutté, et puis il dit, l'ange du Seigneur de l'Éternel qui a toujours été avec moi. Amen. Amen. Donc il dit le Dieu de Jacob. Il est descendant d'Abraham, mais il est son Donc, Dieu. Dieu d'Abraham. Mais aussi devenu le Dieu de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui aussi, mon frère et ma soeur. Il doit être ton Dieu à toi. À toi, à toi, à toi. Ça vous rapporterait quoi, les doutes Ça vous rapporte quoi, les incertitudes Toujours tourner en rond. C'est pour ça qu'ils ne sont pas arrivés au Canaan. Ils pensaient que Dieu était. Et pourtant, Dieu a dit. Je suis venu, j'ai entendu les cris, pour vous faire sortir du pays des esclavages, là. Pour vous conduire dans un pays où le lait et le miel. Crois, mon frère. Et quand ils ont dit, ils pensent que vraiment que Dieu était un menteur. S'il était un menteur, il réfléchit un peu, incapable. Penses-tu qu'il allait descendre pour voir, il pouvait besoin, les personnes ne va se souvenir après 400 ans, et beaucoup ont oublié. Donc Dieu s'occupe d'autre chose. Non. 400 ans tapant. Le peuple avait oublié. Il descend. Amen, amen. Qui leur dirait, je m'envoie vers vous. Mais les dieux de vos pères. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Isaacob, Le je suis toujours présent. Alléluia. Oui, monsieur. Il dit, je me suis soumis de mon alliance. Et ma promesse à Abraham. Personne ne lui a dit, Seigneur, rappelle-toi. Non, personne ne lui a dit, mais rappelle-toi, rappelle-toi. Non, non, non, monsieur. Lui-même. Donc s'il était incapable, il ne se présentait même pas devant eux. Donc quand il vient, il est capable. Il dit, je veux, je veux vous prouver d'ailleurs. J'avais dit dans ma parole à Abraham ceci ils sortiront avec des richesses et des grands présents. N'est-ce pas vrai Il avait dit avant même qu'elle a possédé elle était sous dans les reins d'Abraham. Souvenez-vous Sa fidélité est un bouclier. Amen. Oui, monsieur. Waouh. Oui, madame. Nous devons toujours nous souvenir de savoir que nous ne sommes pas des petits pantries qui viennent là. Alors, nous, nous, nous, nous, nous, nous servons un Dieu vivant. Et c'est Dieu, ton Dieu à toi, il est vivant. Il faut que tu... C'est comme ça que tu as la victoire. Quand tu tiens l'épée, il dit, bon, l'ennemi, il dit, je même pas. De... Mais tu as l'épée dans tes mains. Il faut que l'ennemi voit que cet homme tient l'épée avec assurance. Et quand il te voit, il dit, oh, mais quand même, il... non, il te voit. On sent qu'effectivement, que tu sais ce que tu tiens en main mais si tu vois le le, le, le il va dire ah il sait derrière il, il sait mais il connaît même pas c'est comme les gens là qui ils viennent avec des revolvers comme ça il dit donne-moi l'argent donne-moi l'argent la personne qui est en face de lui qui était un expert il regarde donne-moi l'argent sinon je vais tirer il dit, tu vas tirer qui s'en s'en donne-moi l'argent tirer. Il dit, tu vas tirer où eh bah eh, tire eh. parce que pourquoi il a les revolver, il n'a pas enlevé la sécurité il me, mais le monsieur en face, il dit, mais c'est un gamin. Et il me braque, effectivement, avec un revolver Pour dire la sécurité, non Il n'a pas le parce qu'il ne sait même pas qu'il y a la sécurité. Donc, le monsieur qui avaient pas il peut même donner des bafles, des Il a là, il me tire, il ne sait pas tirer, parce qu'il n'y a pas... Est-ce que vous comprenez Donc, quand tu tiens l'épée, la Bible dit que l'épée de est la parole de Dieu. C'est ça qui fera fuir... L'adversaire, l'ennemi qui se pointe devant toi, il doit trouver quelqu'un qui connaît sa position. Il doit, il doit, il doit, il doit. Pas quelqu'un qui est tremblant tout le temps comme ça, non. Il doit savoir effectivement que non, cette personne... Rien qu'à le regarder. Je sais que même si j'avançais, non, à la manière dont ce regard me regarde, il sait qu'il a la victoire sur moi. Il va, il va détourner les chemins. La Bible dit, « résister à Satan d'une fois ferme. » Il va danser avec toi non. Il fera quoi Pas « Il va marcher à côté ». Non Il va fuir oui. Ta prestance le fait fuir oui. Parce qu'il voit ton assurance. Oui. C'est la vérité, frère et soeur. C'est pour vous. Que Dieu vous bénisse les venus. Tendre Père et précieux, sauveur. Nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir d'être venu dans ta maison pour pouvoir te louer, te servir encore, te glorifier. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, que ta main puissante et glorieuse conduit encore, mon Seigneur Père Saint-Dieu. Nous avons confiance en toi, nous avons foi en toi, nous avons la, la foi, mon Seigneur Père Saint-Dieu, la certitude que toi, avec toi, nous ferons exploit et tu nous conduiras véritablement vers le port, mon Seigneur Père Saint-Dieu, à destination. C'est pourquoi... Peu nous importe ce que nous pouvons traverser, Père nous importe, Père du la marée qui peut monter, elle baissera, mon bénémoine Père Timisson. nous importe les montagnes, peut-être devant nous, Père et Elles seront aplaties, mon bénémoine, Père dieu Nous continuerons avec la persévérance et la foi et l'assurance, mon me Père dieu Sachant qu'effectivement, Père dieu tu es celui aussi, Père dieu qui nous entraîne, Père Dieu, qui nous montre encore la voie, qui nous apprend, Père du Dieu, comment Dieu servir les pères, comment, Seigneur, partout où nous passons, Seigneur Jésus, il y a toujours une raison, Père Saint-Dieu. Aide-nous à avoir la persévérance et la foi de pouvoir continuer à avaler. Nous ne voulons pas regarder comme les hommes regardent avec les yeux des hommes, Père Saint-Dieu. Nous voulons regarder, Père avec tes yeux à toi, Seigneur. Nous te remercions pour tes anges. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, pour ton peuple qui est ici encore ce soir, Père saint Et ceux-là qui sont en connexion, enfin, qui prennent courage, mon Père Saint-Dieu, qui soient aussi fortifiés, Père aussi dans la foi, la foi dans ta parole à toi, mon Père saint Or, oh, même quand nous dormons, mon Père Saint-Dieu, nous avons besoin de toi parce que. L'éternel combattra Il combat pour nous, mon bénémoine, Père Saint-Dieu Bénis ton peuple, mon soba Soutiens chacun de Père Saint-Dieu Et accompagne chacun à la maison, mon bénémoine Père saint Oh Dieu, que ta parole à toi Puisse travailler encore nos cœurs Que nous puissions revenir, comme tu l'as dit, encore cette année, Père dieu Que les genoux reprennent du service, mon bénémoine, Père saint Oh Dieu, nos cœurs et nos âmes Tirez vers toi, mon bénéme Père saint voulons pas trembler, Père Saint-Dieu devant Père saint l'ennemi qui vient Père saint avec des mots Avec des situations, mon bénéme nous restons, Père puissants, un peu tout bas, mon béni, Père Dieu, et ferme de la voix, parce que nous savons que l'éternel est avec nous. Si toi, tu es avec nous, mon sauveur, nous sommes... Patuissant de la paix, Nous reposons à l'ombre, à l'ombre du Tout-Puissant, mon sauveur. Oh, tu es notre forteresse, for for for mon -père, Dieu, notre refuge. Bénis ton peuple, mon roi. Soutiens. Nous voulons revenir à avoir vraiment une confiance, Patribuissant, ferme en toi. Et vraiment nous accrochons à toi. Père, nous imposons, nous ne voulons pas ce que les hommes peuvent dire, mon bénémoine, Père dieu Mais ce que toi tu nous dis, ce que ta parole à toi nous fait savoir. Tu nous ramènes, Père Saint Dieu, à, à toi, mon Sauveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Nous sommes plus que vainqueurs. En toi, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci. comme nous l'avons chanté, tu l'as fait. Chose impossible, mais tu l'as fait, Seigneur. Et nous avons la victoire. Aujourd'hui. Nous sommes plus que vainqueurs. Et cela dans tous les domaines, mon mon Père Saint-Dieu. Et cela dans tout, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les études, Père Dieu, que ce soit même dans notre travail, dans tous les projets que nous pouvons avoir. Nous avons toujours la victoire, juste simplement revenir à toi et vivre ta parole à toi, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Tu prendras le contrôle, mon sauveur. Bénis nos frères, bénis nos sœurs, ceux-là qui sont que cela que tu nous as donné, bien -aimé, nous prions pour chacun d'eux, enfin que Seigneur, que tu les aides, si ce n'est pas un moment difficile, qu'ils puissent sortir des liens, enfin qu'ils puissent être aussi dans ta maison à toi, pour pouvoir te louer et te glorifier, parce qu'ils sont à toi, et nous te remercions, mon Sauveur sois béni, sois glorifié, mon Sauveur car nous t'avons ainsi pris à Père. Oui, merci Sauveur merci encore, mon Sauveur oui, que ton nom soit béni, élevé, glorifié, Exalté encore, merci. Merci Seigneur, louange à toi. Merci pour tout Père. Gloire te soit rendue. Merci. Il n'y en a aucun. Personne ne peut le faire. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Louange à toi. Merci. Merci Sauveur. Merci mon Père. Chose impossible pour tout image, pas d'enjeu, esclave du péché. Il a fait, il m'a libéré, lui seul a pu m'affranchir du péché. Personne n'est juste, même pas un seul.